Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un jeu de plateforme. Ça consiste à ce qu'un personnage, de façon générale, suive un terrain, saute d'un obstacle à l'autre et puis change de niveau. Alors l'intérêt de ces jeux de plateforme, du point de vue de la programmation, c'est l'algorithme que l'on va écrire qui va nous permettre de, que, de, que le personnage suive automatiquement le terrain et puis quand il saute, quand il se cogne sur les obstacles, il redescend, et quand il se pose sur un obstacle, il reste et il continue. Donc c'est un petit enjeu assez sympathique du point de vue algorithmique. Alors on va réaliser ce petit jeu en quatre versions. Dans la première version qui vous sera fournie, eh bien, on va se limiter à faire déplacer le personnage de gauche à droite avec les flèches, dans la deuxième version, on modifiera cette première pour que le personnage suive automatiquement le terrain, c'est-à-dire qu'il monte quand le terrain monte et qu'il descende quand le terrain descend. Et dans la troisième version, on le fera sauter. Et puis dans la quatrième version, eh bien, on animera le personnage pour donner l'impression qu'il court à chaque fois qu'il se déplace. Alors, cet exercice, il a plusieurs intérêts. Euh, du part, c'est assez amusant comme jeu mais il va nous permettre nous, de voir ce qu'est ce qu un pseudocode et les diagrammes fonctionnels. Alors pour ceux qui ont déjà vu un petit peu ce, qui est, ou ce que sont les algorithmes et la programmation, vous avez certainement peut-être vu l'exemple classique dans le genre qui est l'algorithme pour faire des pâtes. Alors on décrit un algorithme par une séquence, on appelle ça aussi parfois un diagramme des flux, dans lequel on commence par mettre la casserole d'eau sur le feu, on vérifie que l'eau boue, si oui, eh bien, on met les pâtes dans la casserole, on attend 8 minutes, on égoutte et on serre, et on recommence s'il en faut pour plusieurs. Et en l'occurrence, avec ce test sur l'eau qui boue, eh dans le cas où l'eau ne boue pas, on recommence. Vous voyez que le, on illustre ici l'utilisation de tests conditionnels. Alors, si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'algorithme, eh je vous recommande de lire la vidéo dont l'adresse est indiquée en bas et qui vous permettra d'avoir euh, une première pratique de la notion d'algorithme et de diagramme fonctionnel, ou diagramme des flux, pardon. On va commencer par la version 1 dans laquelle on va déplacer le sprite horizontalement. Alors, cette version ne présente aucune difficulté, mais elle va nous permettre d'initialiser toutes les variables et puis les fonds de scène de manière à ce qu'ensuite on travaille sur la même base. Alors cette version, vous pouvez la réaliser vous-même, mais elle vous est proposée à l'adresse qui est indiquée ici. Ce que je vous recommande, c'est de la charger et puis de vérifier en même temps que je la décris les blocs qui sont dans cette application. J'ai ouvert mon projet et vous voyez que dans le fond de scène, j'ai défini trois arrière-plans. Celui-ci, donc, qui comprend une partie en noir, et le point d'arrivée en vert, le deuxième c'est celui-ci qui est un petit peu plus compliqué, qui présente d'autres difficultés, et le troisième qui est en mode vecteur. Alors toujours un dessin du terrain en noir avec le point d'arrivée en vert. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que les couleurs noir et vert sont toujours exactement les mêmes parce que ces couleurs sont utilisées dans les tests. Donc quand vous choisissez la couleur, faites bien attention à ce que ça soit la luminosité égale à 0 pour que ça soit une couleur parfaitement noire. Sinon, si les couleurs sont différentes, même si c'est très peu différente, eh bien les tests ne la reconnaîtront pas. Alors, le code lui-même, il n'y en a pas dans l'arrière-plan, mais j'ai aussi défini un lutin, voilà le lutin, dans lequel je vais mettre le programme et il n'y aura que dans ce sprite que j'aurai un programme et son costume, dans la version 1, eh bien, on a besoin que d'un seul costume. Ce n'est que dans la version 4 que l'on utilisera l'animation. Un des points auxquels vous devez faire attention quand vous positionnez le lutin, c'est de le placer de manière à ce que le centre de l'écran soit en bas du lutin ou du sprite et au centre horizontalement. Pourquoi Parce que c'est ces coordonnées qui seront retenues dans les déplacements et c'est aussi autour de ce point fixe que va se faire les animations. Donc ça marchera aussi euh, si vous ne le faites pas, mais c'est quand même beaucoup plus sain ou beaucoup plus fiable de retenir ce principe. Avant de se mettre à programmer, pour un scénario comme pour une application informatique, la première chose à faire, c'est de décrire le contexte et les personnages, autrement dit les objets et les variables qui les décrivent. On a ici trois fonds de scène qui correspondent aux trois niveaux. On va donc avoir la variable niveau. Ensuite on va avoir un sprite qui pourra changer de costume donc on aura comme variable le numéro de costume et quand on changera ce numéro de costume ça permettra de l'animer. Ce sprite ou cet objet eh bien il va partir d'un endroit dans la scène qu'on va définir par les coordonnées x départ et y départ qui vont changer en fonction du niveau et lorsqu'on appuiera sur la flèche gauche, il se déplacera vers la gauche à une vitesse x qui sera donc négative, et quand on appuiera sur la flèche droite, il se déplacera vers la droite avec une vitesse x qui sera positive. Alors dans un cas, on va dire que la vitesse sera égale à moins la vitesse horizontale qui est une constante qu'on peut définir au départ, donc la vitesse x sera négative si on appuie sur la flèche gauche, elle sera positive si on appuie sur la flèche droite, et dans les deux cas, la valeur absolue sera définie par la vitesse horizontale. On aura ensuite des déplacements verticaux, ou bien à cause des mouvements du terrain quand on se déplace horizontalement, ou quand on appuie sur la flèche haute, auquel cas on va sauter, et on aura alors une vitesse Y indépendante du terrain. On saura si le sprite est en train de sauter avec la variable saut, qui sera vraie ou fausse, et on saura à quelle vitesse... Il se déplace verticalement avec la variable vitesse Y. Alors là, on va définir deux autres paramètres, la gravité, qui est la manière ou la force avec laquelle le sprite est rappelé vers le sol, et la vitesse Y, qui est la vitesse initiale du saut quand on appuie sur la flèche haute. On a fait la liste des variables qui définissent l'état du jeu. Il faudra peut-être en rajouter, mais il faut aussi définir leur valeur initiale au moment du démarrage. Le niveau c'est 1, le numéro de costume aussi. Les coordonnées de départ vont dépendre du fond de scène, donc de chaque niveau. Il faudra les mettre à jour à ce moment-là. La vitesse horizontale 5, pouvant conduire à des vitesses x de plus 5 ou moins 5. La vitesse initiale de saut, elle est à 15, la gravité moins 1, donc vers le bas. Au début, on va être en suivi de terrain, donc la valeur de la variable saut sera à faux et la vitesse y sera égale à 0. On va maintenant passer à la programmation et avant de se jeter dans le code, on va commencer par écrire ce que l'on va faire dans un langage qui est intermédiaire entre le langage naturel et le langage de programmation. C'est ce qu'on appelle le pseudocode. Pseudo Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on clique sur le drapeau vert On va commencer par dire que le niveau du jeu c'est le niveau 1, donc on va mettre la variable niveau à 1 et on va initialiser aussi toutes les variables. La vitesse horizontale, qui sera la vitesse à laquelle le sprite se déplacera, à gauche en négatif et à droite en positif. On va aussi initialiser le niveau, donc égal à 1, et les positions X et Y de départ qui vont dépendre de chaque niveau. Ensuite, on va faire une boucle infinie, dans laquelle on va commencer par dire que la vitesse X, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se déplace le lutin ou le sprite, est égal à 0, et si la flèche droite est pressée, on va orienter à 90 degrés et la vitesse X, on va le mettre à vitesse horizontale. Et si c'est la flèche gauche qui est pressée, eh bien, on va orienter le lutin à moins 90 degrés. Et on va lui dire que la vitesse en X est égale à moins la vitesse horizontale. Voilà. Et ensuite, on va tester si on a touché l'arrivée et on va répéter ces opérations. Alors vous avez remarqué peut-être que quand je suis dans une boucle, ce qui est dans la boucle est décalé vers la droite, de la même manière que quand j'ai une condition. Et eh bien c'est une des règles qu'on utilise dans le pseudocode, c'est ce qu'on appelle l'indentation, de manière à bien faire apparaître à l'écran où commence et où se termine une boucle ou une condition. Alors ça, on peut le représenter sous forme de textuel, c'est le pseudocode, mais on, aussi, on peut aussi le représenter sous forme de diagramme de flux. Voilà, quand je clique sur le drapeau vert, je mets le niveau à 1, j'initialise les variables, je fixe la vitesse X à 0, et ensuite je teste si la flèche droite est pressée, auquel cas je m'oriente, si la flèche gauche est pressée, je m'oriente dans l'autre sens, et ensuite, j'appelle la procédure déplacer X. Et enfin, je teste l'arrivée. Alors, à chaque fois aussi, je peux écrire ce que je fais dans la fonction d'initialisation et dans les fonctions de déplacement et d'arrivée. Ce qu'on verra aussi à la fin du niveau 1, c'est qu'on donnera un peu plus de détails dans la fonction déplacer X. Le code lui-même, eh bien, le voilà. Le code principal, quand je clique sur le drapeau vert, je mets le niveau 1 J'appelle la fonction d'initialisation et ensuite dans une boucle infinie, je mets la vitesse et je teste si les flèches droite et gauche sont pressées. Ensuite j'appelle déplacer X et l'arrivée. Alors déplacer X dans un premier temps, ça sera un simple changement de la coordonnée X du sprite. Et on a de la même manière la fonction initialisée qui est appelée ici, qui va appeler la fonction niveau qui elle-même va définir les coordonnées de départ pour chaque niveau et on va aussi définir les autres variables comme la vitesse horizontale et la vitesse en X ou le numéro du costume et ensuite on va basculer vers le costume qui correspond à notre niveau. On va aussi tester et dans ce cas là la te le test ça porte sur est-ce qu'on a touché la couleur verte et on va dire qu'on a gagné si le niveau est revenu à 1 après avoir fait les niveaux 2, 3, 4 ou 2, 3 si on a 3 niveaux. Alors, ça va être à vous de jouer pour réaliser la version 2 dans laquelle le sprite ou le lutin doit suivre le terrain, c'est-à-dire rester juste au-dessus du terrain sans le toucher. Ils doivent survoler le terrain au pixel près. Alors, dans cette version 2, vous, pour, pour cette version 2, vous pouvez repartir de la version 1 qui vous est fournie dans lequel la fonction déplacer X est déjà un petit peu avancée et fait appel à deux procédures. La procédure descendre sur le terrain qui doit permettre au sprite de descendre quand le terrain descend et quand le terrain monte, c'est-à-dire quand le sprite touche le terrain quand il avance, eh bien on va faire appel à la, à la fonction monter si c'est possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monter, si c'est possible Eh bien, si la pente est trop forte ou si c'est un mur qui est trop haut, le lutin ne doit pas pouvoir franchir ce mur. Voilà. Donc, vous avez ici le code de la fonction déplacer X qui fait appel à la fonction monter, si possible, qui correspond à ce cas-là et qui est ici, que vous devez coder. Et puis, la fonction descendre qui va s'appliquer si le terrain si le sprite ne touche pas le terrain quand il avance. Auquel cas, il est au-dessus du terrain, il doit descendre jusqu'au terrain sans le toucher à la fin. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire le pseudocone de chacune de ces fonctions et ensuite de coder. Et puis, on se retrouve dans la vidéo suivante qui est indiquée ici.